Salut à toutes, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve avec un haul spécial Je tiens à préciser que pour Cyrine je prends du 5 ans, pour Nour, je prends du 1 an, 1 an et demi, ça dépend de la marque euh, Mais ces derniers temps j'avais remarqué que Cyrine manquait terriblement de vêtements euh, Comme si euh, voilà, d'un seul coup elle a grandi et euh, rien ne lui va, peu importe ce que je lui mets c'est soit serré, soit court, soit... c'est juste, juste incroyable Donc du coup euh, on a fait du shopping euh, Souvent je fais du shopping en ligne, euh, sur le net je préfère Parce que je prends mon temps, je regarde les modèles J'ai des vêtements ici d'hiver euh, parce que je les, ai, je les ai reçus quand il faisait froid Sachant que ici, hein, il fait encore froid, donc euh, les filles vont pouvoir en profiter encore quelques temps. Et j'ai aussi quelques articles de la nouvelle collection de chez Orchestra et du site Next. Donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. Alors, je vais commencer avec un site chinois qui s'appelle Pat, Pat Je vous en ai déjà parlé il y a pas mal de temps, peut-être plus de deux ans de ça. J'ai testé le site et franchement rien à dire. Euh, donc j'ai pris quelques articles... Je ne, je ne me rappelle plus exactement c'est quels articles que j'ai eu du site Pat Pat et quels articles j'ai eu du site Shein Mais je vais essayer de détailler ça dans la barre d'informations Maintenant je vais juste vous montrer les articles Alors j'ai pris quelques robes de cérémonie, robes de soirée La première est comme ceci pour Cyrine Avec un col comme ceci, vous voyez les petits détails La robe est juste sublime et ça coûte franchement deux fois rien Avec une petite ceinture au niveau de la taille, vous voyez et ça, ça vient du site... Euh, je ne me rappelle plus, je crois que c'est le site Pat Pat. Pareil pour nous, je lui ai pris une robe comme ça en rouge. C'est des robes de fête, de cérémonie, avec euh, printemps et été qui approchent. Elles ont peut-être l'occasion de mettre ces robes-là. Alors, pour Cyrine, j'ai pris un ensemble qu'elle a déjà mis. Euh, c'est composé d'une jupe comme ceci, noire. Euh, c'est... Euh, la matière, c'est de la laine, vous voyez. Et le haut... Accrochez-vous, c'est euh, comme ceci, c'est une imitation Gucci et je trouve que la qualité est vraiment topissime, rien à dire, euh, ça tient très très chaud, c'est top. Le deuxième ensemble est composé de cette jupe comme ça, en laine aussi, euh, pied de poule, motif pied de poule mais en rose, voilà ma fille est dingue du rose, c'est elle qui l'a choisi. Moi, j'aurais aimé que ce soit en noir et blanc, mais bon, elle a préféré du rose. Et ça vient avec un gilet comme ça, un rose, pied de poule. Il est trop beau celui-ci. La qualité, c'est du top. Un autre ensemble, mais cette fois-ci, je crois que c'est le site Shein. Et malheureusement, sa taille un petit peu grand. Donc, ça va attendre pour l'année prochaine, Inch'Allah. Donc, voici la jupe qui est rouge comme ceci. Et le haut, le voici. Pareil, en laine avec des petites poches, Mais euh, franchement, la qualité est au rendez-vous. Rien à dire. Je lui ai pris une robe comme ça. Euh, malheureusement, cette robe, je trouve que la qualité fait un petit peu cheap. Elle est assez légère. Et euh, pour le froid qu'il y a ici, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Puis, euh, je lui ai choisi aussi euh, un pyjama à mettre à la maison. Vous voyez, collant rayures avec des petits papillons voilà les détails ça taille très très bien et ça tient bien chaud voici le haut un rose avec un papillon à rayures voilà voilà qualité vraiment stretch vraiment c'est très euh, c'est pas épais c'est pas léger c'est entre les deux voilà l'idéal quoi et j'aime bien puisque c'est un petit peu élastique maintenant pour nous euh, sur les sites chinois alors cet ensemble là vient de chez Pat Pat qui est comme ceci, un t-shirt blanc avec euh, un survêtement en fait. Vous avez le haut qui est comme ça, la veste qui est comme ceci et le pantalon. Ça taille très très bien. Par contre, euh, c'est un petit peu léger je trouve. Et puis un autre survêtement que je trouve euh, très chouette. Le voici, le pantalon comme ceci, vous voyez avec un sweatshirt comme ça avec une capuche derrière vous voyez j'aime beaucoup le tissu, très élastique euh, ça laisse respirer le corps et ça vient avec euh, un petit bandeau comme ça que vous mettez de cette manière sur la tête de bébé et vous mettez un petit nœud comme ça, ça fait super joli euh, un autre ensemble aussi pour Nourles euh, de chez Pat, -Pat aussi cette fois-ci c'est un haut comme ça très belle couleur je trouve avec une, une jupe, vous pouvez attacher les bretelles et vous pouvez les détacher, c'est ce qui est bien, voilà. Donc tout ça c'était des sites SHEIN et PAT PAT surtout, euh, puis sur le site NEXT vous savez que je suis dingue de ce site, je trouve qu'il propose des articles de super bonne qualité, j'ai testé pas mal de choses de ce site, euh, donc je peux vous dire que sa taille est un petit peu grande, donc faites attention. Prenez la taille exacte de votre enfant, n'essayez pas de prendre une taille au-dessus. Parce que même en prenant euh, la taille de votre enfant, vous allez constater que c'est légèrement grand, mais ce n'est pas grave. La qualité est topissime, ça vient d'Angleterre. Et puis, euh, bon, les prix, ça va, sont... je trouve que c'est raisonnable pour la qualité qu'il propose. Livraison gratuite, très très rapide. Et euh, ce qui est bien c'est qu'il proposent un large choix pour les enfants euh, Dernièrement j'avais, donc en, cet hiver là j'ai pris plein de pyjamas pour mes filles Et euh, je peux vous dire que la qualité, euh, rien à dire, je ne peux rien le reprocher Après euh, je sais quand, 10 000 lavages euh, les pyjamas sont toujours là, intacts euh, Toujours la même couleur, toujours la même forme Donc je vous les recommande vivement Mais aujourd'hui je ne vais pas vous montrer les pyjamas Je vais vous montrer un petit peu de la nouvelle collection, Ce que j'ai pris pour les filles Alors pour nous, j'ai pris euh, des collants qui se vendent euh, En paires. voilà C'est un pack de deux Vous voyez, des petits collant comme ça J'adore la couleur euh, Le deuxième Est comme ceci Voilà, à fleurs aussi, petit détail derrière. Et donc, j'ai pris un pack de t-shirts qui va avec. Donc, vous avez un pack composé de trois t-shirts. Donc, le premier, comme ça. Le deuxième. Avec des détails de broderie anglaise en bas. Et puis, le troisième. Et les t-shirts, là, vous pouvez les marier avec les collants. Donc, ça fait très très joli. Et c'est très confortable pour, pour un bébé. C'est tout ce que j'ai pris pour Nol. Puis pour Cyril, j'ai pris, euh, pris un pack de collants composé de trois leggings. Vous voyez, alors ça, c'est le premier. C'est du mauve à rayures avec du blanc. Ça se voit pas, je ne sais pas si ça se voit très, très bien à la caméra. Le deuxième comme ça, en bleu marine et blanc. Et des petits détails comme ça. Et le troisième à fleurs. Voilà, le mot violet, c'est la tendance du moment. J'ai pris euh, une jupe comme ceci. Un haut comme ça. Voilà la couleur. J'adore la couleur, elle est trop belle. Et elle pourra mettre euh, ce haut-là, soit avec la jupe ou encore avec les collants. Et puis, pour finir le tout, euh, j'ai pris euh, cette veste qu'elle pourra mettre avec la jupe, par exemple. Vous voyez Attendez, je vais vous montrer ce que ça va donner. J'essaierai Je de vous faire euh, Outfit of the day de, de ma fille quand on va les mettre sur Instagram Vous voyez ça se marie très très bien Et j'adore la qualité C'est vraiment du top Ah oui j'ai oublié un truc Donc euh, j'avais commandé une paire de bottes Pour ma fille du site fat, fat Et euh, malheureusement c'était un gros flop La qualité est vraiment très cheap et très nulle Donc pour les vêtements foncés par contre pour les chaussures c'est vraiment à déconseiller surtout si vous avez habitué votre enfant à des chaussures de qualité parce qu'on sait très bien qu'un enfant doit euh, voilà, se sentir à l'aise dans ses chaussures pour courir, pour marcher, etc. Maintenant sur HM, donc j'avais commandé 4 articles, malheureusement j'ai dû euh, retourner 2 en magasin et euh, garder 2 puisque euh, une c'était une robe qui, était qui, qui taillait très petit. Pareil pour, un bonnet. Pareil pour un bonnet que j'avais commandé pour nous, euh, que j'ai trouvé aussi assez petit. Donc, euh, c'est des articles qui ne sont pas disponibles en magasin. Donc, j'ai dû les retourner en magasin, me faire rembourser. Et puis, re je, vais, je compte les recommander sur le site. Mais euh, voilà, j'ai gardé ça euh, pour Cyrine, qui est super jolie. Très belle couleur. Euh, J'aime beaucoup les motifs des papillons et les fleurs, etc. Ça c'est de chez H&M et c'est taille 98-104, entre 2-4 ans, euh, mais ne vous fiez pas à la taille. Donc quand ça dit 104 cm, c'est l'idéal pour un enfant de euh, 4 ans. Voilà. Et puis pour l'autre, j'ai pris un gilet, comme ça, de minima. Ce qui est bien, c'est que euh, la capuche est amovible et je trouve ça bien pour un bébé. Ensuite. Je continue avec Orchestra et j'ai pris des articles pour Cyrine. Euh, J'avais commandé ça sur le site, je les ai reçus, tout est nickel, intact. Donc je lui ai pris un gilet comme ça. Ce qui est bien avec ce gilet, c'est que c'est un gilet double face. Elle peut mettre sur la face qu'elle veut. Euh, par contre euh, la capuche n'est pas amovible. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Euh, pour les prix je ne pourrais pas vous dire exactement mais vous pouvez vous rendre sur les sites pour trouver tous les prix j'essaierai de vous mettre les liens dans la barre d'informations je lui ai pris ce chemisier là j'aime beaucoup la coupe, la couleur, le tissu euh, enfin tout euh, que je souhaite euh, qu'elle marie avec ce pantalon là alors ce pantalon là est juste sublime, quand elle a vu ma fille a adoré elle a sauté de joie elle me dit ah il y a plein de fleurs, j'aime beaucoup les fleurs bon bref <rire> Vous voyez devant, derrière, il est trop, trop, trop beau et vraiment très stretch. Donc, ça, c'était le premier ensemble. Enfin, je les ai mariés ensemble. Mais ça, ça, ça se vend séparément, bien sûr. Un deuxième ensemble que je lui ai choisi. Donc, je lui ai pris ce pantalon-là en tulle euh, brun avec une doublure. Ce qui est bien, c'est que ça avec une doublure, surtout avec le froid. C'est encore le froid là aujourd'hui, par exemple, il fait 4 degrés. Donc, vous voyez. Avec la ceinture, je lui ai marié avec ce t-shirt. Et avec une veste style coupe vent qui fait un petit peu de loudoune, mais assez légère. Qui est comme ceci, de cette couleur. là Avec la capuche bien sûr, elle existe en plusieurs couleurs euh, dans le magasin ou sur le site. Troisième ensemble, je lui ai pris euh, ce haut comme ceci assez lent avec ce pantalon donc ce pantalon là, se fait un petit peu je trouve qu'il est assez léger donc on va attendre un petit peu qu que, que le soleil pointe son nez et qu'elle va mettre avec ses petites baskets comme ceci, avec des scratchs j'aime beaucoup, les, je privilégie toujours les scratchs pour ma fille parce que je trouve que euh, c'est très facile à, à mettre surtout euh, quand elle est à l'école euh, quand ils ont sport et tout ça donc on leur demande de mettre et de remettre, euh, d'enlever et de remettre leur basket par eux-mêmes donc voilà j'ai pris sa pointure euh, comme d'habitude du 25 et ça lui va très très bien, c'est super léger je trouve que c'est très joli à marier avec euh, ce haut et ce pantalon ou encore avec le pantalon noir que je vous ai montré et puis au final pour Cyril je lui ai pris euh, un pantalon rouge je trouvais qu'elle manquait de pantalon rouge elle en avait un avant mais ça lui va plus donc euh, voilà je lui ai pris celui-ci avec ceinture et les petits motifs derrière de chez Orchestra toujours pour nous j'ai pris deux petits ensembles enfin comme je vous ai dit c'est des choses qui se vendent séparément mais j'essaie de les marier de donc je lui ai pris euh, des collants comme ça euh, style euh, mini mouse comme ça J'adore les poches en forme de cœur. C'est trop beau, c'est trop mignon. Euh, des petits détails au niveau des genoux. Je me suis dit que ça se marierait très bien avec le gilet comme ça. Et pour le haut, je lui ai pris celui-ci. Donc euh, pour Orchestra, j'ai pris du 18 mois pour Noor. Euh, elle a encore 29 mois. Mais je trouve que c'est assez petit. Donc euh, voilà, je lui ai pris ça. Et puis elle pourra en profiter quand il fera un peu plus chaud. Donc c'est pour ça que j'ai pris une plus grande taille. Et pour le deuxième ensemble, donc j'ai pris celui-ci avec des lapins. Un petit, euh, un petit haut comme ça, avec euh, des collants, des petits détails de lapin au niveau des, des genoux. J'aime beaucoup la couleur. C'était le haut d'aujourd'hui. J'espère que euh, les mamans qui ont des filles ont trouvé leur bonheur, qu ont, que vous avez, euh, que vous avez euh, trouvé des idées sur comment habiller vos enfants pour la saison. Euh, Inch'Allah, il y aura du nouveau euh, quand il commencera à faire un tout petit peu plus chaud. Euh, je vais vous montrer d'autres habits pour euh, printemps, été, manches courtes, etc. Plus de robes, plus de jupes. Pour le moment, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao